Salut Béatrice Salut Alban Je meurs de faim Oh Une ratatouille Ah, ça me donne une idée On va faire un petit jeu avec les ingrédients Vous vous souvenez que les noms communs peuvent être masculins ou féminins Et les adjectifs qualificatifs s'accordent avec le nom C'est la chaîne de l'accord Et comment fait-on pour savoir si un mot est masculin ou féminin Facile on écoute bien le déterminant qui l'accompagne. Un, le, mon, ton, son indique le masculin. Et une, la, ma, ta, sa le féminin. Allez, on joue Soyez attentifs au déterminant. Écoutez bien. Agent Alban, on commence par le masculin. Vous êtes l'homme de la situation. Votre première mission, ouvrir le joli frigo. Première mission accomplie. Maintenant, attrapez un grand poivron. Bah, euh, non, j'ai dit un grand poivron. Allez, Béatrice, euh, donne-le à ton petit perroquet. Quel charme, Malbon. Passons maintenant au féminin. Agent Béatrice, à vous de jouer. Vous êtes la femme de la situation. Première mission, retrouver la jolie tomate achetée hier au marché. Très bien. Votre seconde mission, si vous l'acceptez, c'est de trouver une grande courgette. Excellent, agent Béatrice. Maintenant, trouvez-moi ma grande poêle. Euh. Je crois que c'est ta petite raquette, Alban. Mission accomplie, Béatrice. Et vous avez remarqué les marques du féminin à la fin des adjectifs Le « e » que l'on ajoute à la fin de l'adjectif se voit et parfois il s'entend. Alban, tu es le grand gagnant. Béatrice, tu es la grande gagnante. Eh oui Quand on ajoute un « e » à la fin d'un mot qui se termine par une consonne, cela fait sonner cette consonne. Alban a été un candidat épatant. Et toi, Béatrice, une candidate épatante. Vous avez remarqué que les accords des adjectifs sont très ressemblants à ceux des noms communs Euh... Et, et si on cuisinait En oh, chef Béatrice, ta jolie ratatouille me donne envie Tous les mots qui accompagnent un nom au féminin sont aussi au féminin. Le déterminant, la... Une, ma, ta, ça, et également l'adjectif, qu'il soit devant ou derrière le nom. Bon, assez parlé Je veux goûter Salut Béatrice Qu'est-ce qui se passe Alban a encore mangé trop de friandises Oh Le joli pain d'épices Béatrice va nous faire un joli pain d'épices Mon joli pain d'épices Vous entendez le déterminant avant le groupe nominal Masculin ou féminin, le déterminant signale toujours la chaîne d'accord. Le un, mon, ton, son indique le masculin la jolie recette Une jolie recette Ta jolie recette La, une, ma, ta, ça indique le féminin. Il nous faut de la farine, du sucre et du miel. Que vas-tu faire avec ce cartable Et d'abord, à qui appartient-il Un petit étudiant Une petite étudiante Vous vous souvenez pour construire le féminin, le plus souvent on ajoute un E au nom Étudiant devient étudiante et c'est pareil pour les adjectifs Petit devient petite, le féminin s'entend Parfait Il ne nous manque plus que le miel euh, Vous partez Qu'est-ce qui se passe Béatrice Albert! Où êtes-vous Oh, Béatrice, tu es allée chercher du miel. Alban <rire> Tu joues l'apiculteur, l'homme qui s'occupe des abeilles. Si c'est une femme, on dit apicultrice. Certains noms masculins en teur deviennent trice au féminin. Eh oui Certains noms font leur féminin en transformant le masculin. Alban, tu aurais besoin d'un ami protecteur ou d'une amie protectrice. Comme les noms, certains adjectifs terminés par « teur se transforment en « trice. Cette transformation permet aussi de faire la différence entre masculin et féminin. Oh, regardez ce berger et cette bergère de pain d'épices. Ils sont à croquer. N'est-ce pas, mon cher Alban Ma chère Béatrice Certains noms et adjectifs masculins terminés par EER deviennent RE, accent grave RE au féminin. Oh, le berger et la bergère se rapprochent. On dirait qu'ils vont s'embrasser. Oh, comme c'est mignon. Un amoureux heureux et une amoureuse heureuse. Certains noms et adjectifs masculins terminés par EUX se transforment en EUSE -E au féminin. Et n'oubliez pas, si vous ne savez pas comment accorder, pensez à regarder le genre du nom dans le dictionnaire. Bon, revenons à nos moutons. Alban, ces pains d'épices manquent un peu de miel. Pourrais-tu aller en rechercher dans le frigo Oh Alban, reviens, mais je plaisantais